Quand la vieille voiture de mon père s'arrêta devant les portes du petit séminaire Saint-Paul, je compris dans l'instant que ma vie basculait. Je serais privé de liberté pour un temps indéfini, mais qui me paraissait d'emblée devoir être éternel. La boule au ventre, la transpiration qui apparaît soudain comme une exudation de l'angoisse d'un petit être de douze ans, si fragile, est déjà arraché à la chaleur rassurante d'un foyer ouvrier. Je m'appelle Jérôme Achard, j'ai 71 ans. Nous sommes en 2020. Si je décide aujourd'hui de vous raconter une partie de mon enfance et de mon adolescence, celle comprise entre mes 12 et mes 18 ans, c'est qu'il s'y passa des événements extraordinairement bouleversants qui n'ont connu leur épilogue que tout récemment, il y a quelques années. J'ai traversé toute une vie dans le doute et le questionnement. Grâce à Dieu, mon esprit est en paix aujourd'hui et je peux mourir plus serein, car l'histoire s'est éclairée. Désormais, je sais, et mon âme s'est apaisée de connaître enfin la vérité, même si celle-ci se révèle inimaginable et particulièrement cruelle. J'habitais un quartier populaire de Genève, la Jonction, et dans notre immeuble, une bande de garnements sympathiques terrorisait les habitants. Nous ne manquions pas une occasion de semer le trouble, mais un trouble né d'un esprit imaginatif et constructif qui aiguisait notre inventivité. Nous nous étions introduits de nuit dans l'atelier du mécanicien de notre rue pour lui voler des roulements à billes destinés à servir de roues à nos caisses à savon, sorte de bolides plats en bois que nous préparions de manière fort experte en vue des courses d'une compétition sauvage entre les quartiers de la ville. Le lendemain, le mécano racontait à tout le monde que des voyous lui avaient dérobé du matériel, sans doute pour le revendre au marché noir. C'était à n'en pas douter une mafia de professionnels venus de pays lointains. Quand, deux jours plus tard, il nous vit sortir nos bolides rutilants, un léger sourire égaya son visage sévère. Il ne dit rien, mais ses yeux brillants trahissaient sa complicité, et même sa fierté de contribuer ainsi à notre bonheur de gosse.